Bonsoir à tous donc la petite vidéo que je vous ai promis pour vous dire que voilà je, cette fois je quitte vraiment Facebook parce que j'ai trouvé la plateforme vraiment qui, qui me convenait où il y a beaucoup moins de censure et où l'on peut dire euh, où on peut dire la vérité sans, sans se faire bloquer euh, ou sans euh, avoir des commentaires euh, qui sont euh, pas... Euh, très juste, donc euh, voilà, euh, je ferme j'en ai marre de Facebook, j'en ai marre, j'en ai marre j'en ai marre, il y a de tout et n'importe quoi et sérieusement euh, non, ça, ça ne me convient plus je pense qu'il est temps pour moi de tourner cette page de Facebook néanmoins je tiens à vous dire que j'ai passé des années euh, superbes avec beaucoup d'entre vous, que je connais depuis très très très longtemps je vous ai toujours dans mon cœur. toujours, euh, vous êtes toujours parmi avec moi, je, je ne vous oublie pas, euh, je suis un peu émue, parce qu'en fin de compte c'est un, un grand tour, un tournant, c'est un nouveau chapitre en fait de ma vie, c'est une nouvelle page, donc euh, voilà, euh, vous pouvez toujours me voir sur, euh, comme je vous ai marqué, je vous mets en dessous, euh, donc le lien de VK où je suis et euh, le lien de Youtube, à savoir que cette page sera ouverte jusqu'à... On est quoi On est jeudi soir jusqu'à dimanche. Et dimanche, je la ferme définitivement. Alors, on, on m'a dit que je pouvais avoir Messenger même si je fermais la page. J'espère que c'est le cas. Comme ça, on pourra rester en contact. Si ce n'est pas le cas, bah, vous savez où vous pouvez me joindre. Euh, beaucoup d'entre vous ont mon téléphone ou mon mail, bah écoutez euh, voilà, ceux qui veulent et puis surtout euh, si Messenger euh, fonctionne n'hésitez pas à m'envoyer euh, des choses qui vous dérangent de façon à ce que je puisse euh, faire euh, mes petites vidéos qui seront postées sur Youtube bien sûr comme d'habitude et, euh, et sur VK donc euh, n'hésitez pas à euh, que vous dire ben, je vous aime tous ce que je connais ce que je connais pas euh, moi j'aime tout le monde hein. je suis pas là pour faire la guerre je suis pas là pour euh, faire quoi que ce soit je, je dis juste ce qui me dérange et, et ce qui me dérange et pas ben, pour croire que ça dérange les autres aussi parce que voilà il n'y a pas moyen donc euh, écoutez je comment dire je vous laisse passer une bonne soirée et euh, on se retrouve euh, sous d'autres cieux, on va dire. Hein? Et écoutez, euh, je vous embrasse vraiment tous du fond de mon cœur. Je vous aime profondément et euh, prenez soin de vous et ne vous faites pas la guerre. Aimez-vous, ne vous battez pas. Surtout ne vous battez pas les uns contre les autres. C'est ce que veut le système, ne vous battez pas les uns contre les autres. Mais unissez-vous les uns avec les autres c'est le plus important, voilà, c'est le message que je veux vous laisser en fermant cette page, c'est euh, unissez-vous, unissez-vous, ne critiquez pas, ne, juste, ne, pas de jugement, pas de critique, rien, juste unissez-vous et euh, voilà, et si vous vous unissez, euh, on, on s'en sortira, on s'en sortira tous, voilà. Donc, euh, ben, je vous embrasse tous. Du fond du cœur. Et euh, bye. Prenez soin de vous.